Ben, bonjour, bonjour euh, à la Guadeloupe, bonjour aux différentes serviteurs de Dieu, les servantes, les servantes de Dieu qui sont chez eux, qui, qui travaillent pour l'éternel mais qui travaillent aussi pour leur postérité, qui travaillent pour cette nation. Parce qu'il te dit dans sa parole « recherchez d'abord le royaume des cieux et toute chose te sera donnée par-dessus ». Bonjour aux pasteurs, pasteur Catherine, pasteur Bernier, pasteur Tigifon, pasteur Balthus, les pasteurs que je connais. Bonjour vraiment aux serviteurs aussi de Dieu, bonjour aux apôtres, aux prophètes. Bonjour à la Martinique, pasteur Alain Villain, pasteur Login les différents pasteurs, le pasteur Lestra qui l'accompagne surtout, les différents pasteurs parce que Dieu parle de l'unité et de l'amour. Et Dieu a créé vraiment ce temps d'unité et cet amour pour que le peuple et la nation Guadeloupe et la Martinique puissent comprendre quelle est l'unité que Dieu veut faire avec eux, quel est l'exemple. Et voici parfois, il te dit, faute de connaissance mon peuple périt. Mm -hmm. Il y a une guerre euh, vraiment au fond, où des pensées des uns et des autres rentrent dans la division, dans la contradiction, dans la confusion qui n'est point de l'éternel. Dieu a uni, a uni le temps de réveil de la Martinique et le temps de réveil de la Guadeloupe. Qui est le temps de réveil de la Guadeloupe, qui est la postérité. Et voici, il a dit, le réveil de la postérité. Et voici comment Dieu peut faire les choses, comment Dieu peut lui-même décider, parce que là aussi il te dit de racheter le temps. A quoi dit le peuple Guadeloupe Faites-vous qui bé. Faites-vous qui parce que les choses sont difficiles. On s'est mis d'un, là où on est entré, Zia ouvert, il a crié de la résurrection. Zia ouvert, et de il a dit posterné. Zia ouvert, et de clinique. il a dit incliniqué. Zia ouvert, et de il a dit affaibli. Zia ouvert, et de posterne, il y a dit posterné afin qu'il ait fermé les genoux pour rester ouvert et rester devant la façade. Et voici les mains languissantes, il a fermé ici vos genoux. « On fléchisse les genoux de l'Éternel, qui sont les genoux de ses enfants, conduits par l'Éternel lui-même, les démons tremblent. » Je reprends. « Fléchissent fléchisse les genoux de l'Éternel, qui sont les genoux de ses enfants, car nous sommes les enfants de Dieu, Amen. les démons tremblent. » C'est là qu'il parle de son esprit. Et il parle de son esprit parce qu'il te dit, « À la fin de ce temps, je mettrai mon esprit sous chaque chair. » « Ne sous-estimez pas, prenez le temps d'écoute à travers quelqu'un, même s'il n'est pas dans la parole. Mais la parole est en lui, s'il éveille seulement de la parole qui n'a pas été faite. » Et l'éveil de la parole, c'est son moment d'observation. Mm -hmm. Mais celui-là peut voir à n'importe quel moment, parce qu'il te dit « le temps ne vous appartient pas, rachetez le temps. » Le temps n'est pas à vous, c'est comme le disciple qui marchait avec l'Éternel qui marchait avec Jésus et lui demande comment devons-nous prier Et nous allons revenir là-dessus. Le temps, et il parle du temps, on aura le temps. On n'a pas de temps. Le temps ne nous appartient pas. Amen. Il a dit, je viendrai comme un voleur dans la nuit. Mm -hmm. C'est un moment d'évangélisation, d'exhortation, parce que beaucoup de familles sont dans la souffrance. Et là aussi, il parle de nourrissez-vous des hymnes. Nourrissez-vous des hymnes. Vraiment, en ce moment, vous saluez Dieu dans la louange des hymnes de l'Éternel, des cantiques qui définissent sa parole, des cantiques qui restaurent les cœur, des cantiques qui parlent et qui chantent. nourrissez vous de sa parole. Sa parole sera une lampe à vos pieds. Ceux qui se nourrissent de la parole de Dieu, c'est ceux-là, que Dieu élève à l'intérieur de sa manifestation, ce qu'on appelle l'élévation de la puissance de l'éternel. Et je le dis qui n'est point à vous, parce qu'il le dit, vous n'allez pas voler ma gloire. Amen. Et vous transgressez mes lois. Il ne parle pas à ceux qui ne connaissent pas, mais il parle surtout aux églises. Il parle surtout à ceux qu'il leur a donné la connaissance de la parole. On veut prendre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne nous appartient pas. Quand vous entendez cette prière simple, quand il dit à toi l'honneur, la gloire, la puissance, car c'est à lui, c'est par lui. Et voici dans le livre de Deux Corinthiens, il parle de Paul, il dit, voici, c'est dans la faiblesse que s'accomplit sa puissance. Alléluia. Amen. Je dis bonjour encore à ce peuple, à cette nation, qui doit aujourd'hui vraiment... Prendre le temps de l'écoute, le temps de l'observation, le temps de vivre, de vivre des moments difficiles, mais de vivre l'enseignement de l'élévation de l'éternel. Car il le dit, voici les choses anciennes sont passées, et voici les choses sont devenues nouvelles, car toutes choses concourent au bien de l'éternel. Mm -hmm. Alléluia alors je dis bonjour à tout le monde et on va vraiment passer ce moment ce moment d'exhortation ce moment où on a besoin de, que Dieu nous parle à travers Voici des familles qui se trouvent à l'intérieur qui se trouvent dans leur maison et qui sont malades mais malades à l'intérieur d'eux et que cette maladie on ne le voit pas mais Dieu sait faire les choses mais aujourd'hui Dieu veut parler il veut parler à une nation il veut parler à quelqu'un il veut parler à un vieillard parce qu'il te dit l'homme n'aura que 120 ans pour vivre je ne contesterai pas tout le temps avec l'homme la parole est en vous la parole est en vous il faut rechercher la parole par une humilité qui appartient à l'éternel alors voici on va lire le le livre de Deutéronome 31, à partir du premier verset. Vas-y, Claudie. Alors il dit Moïse adressa encore ses paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne, je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit Tu ne passeras pas ce jour-là. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître Alléluia Moïse dans le livre de Deutéronome 31 adressant encore ses paroles à tous les aujourd'hui leur dit-il je suis âgé de 120 ans et je ne pourrai plus sortir entrer et l'éternel m'a dit mais il y a quelqu'un que l'éternel est en train de parler et lui dit pourquoi t'inquiètes-tu il développe là à dire pourquoi rentres tu dans cette attitude Car tu ne seras plus là, tu ne peux plus passer, tu ne peux plus marcher. Mais je mets ton successeur, ta postérité qui marchera à ta place. Ta postérité, et quelle postérité Ta postérité parfois n'est point ton enfant que tu as dans la maison. Ta postérité, il choisit ta postérité. Et là aussi Dieu parle. Il explique une science, il explique la profondeur même de sa parole. Regardez et écoutez la parole de Dieu. Moïse adressa encore ses paroles à tout Israël. « Toi qui parles à tes enfants, toi qui parles à ta nation, toi qui parles au peuple, tu n'as pas de force. Pourquoi cette inquiétude ?»« Parce qu'il te le dit, ne marchez pas selon la chair, mais marchez selon l'esprit. » Amen. il répond encore dans le Nouveau Testament il répond à beaucoup de choses pour toi, Père sois dans l'allégresse sois dans la joie parce que je te dis quand on parle de Père le Père qu que je peux parler aujourd'hui c'est un message et le message est clair Mère Père qui est dans ta maison pourquoi cette inquiétude tu attends d'inquiétude pourquoi tu attends d'inquiétude le livre de Détéronome 31 et là il dit mais bien que la Bible n'est pas un verset, la Bible c'est une restauration de la Sainte Bible Amen. et quand on parle de la prière mm -hmm. à travers la parole et cette parole nous allons le prendre tout après, comment il dit voici l'éternel m'a dit mais beaucoup aujourd'hui dit l'éternel m'a dit, l'éternel m'a dit, l'éternel m'a dit, l'éternel m'a dit, l'éternel m'a dit, il a entendu la voix de l'éternel, il a entendu cette voix. Et comment l'éternel est apparu à Moïse Est-ce qu'il a vu la face Est-ce qu'il a vu l'éternel comme une humaine Non. Pour ne pas brûler Moïse, pour ne pas brûler le peuple, il y a tellement de purification. Il s'est tourné nuée. Amen. Regardez bien. Il dit à Moïse, l'éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi. Famille, moi, pourquoi? Ce moment où tu penses que toi, tu peux faire les choses et tu t'inquiètes pour tes enfants. Or, à ce moment-là, Dieu a déjà choisi pour toi une postérité. Mmh. Ne crois pas c'est l'un de tes enfants qui sera la postérité. Parce que là, il dit dans une nouvelle naissance, ce qu'on appelle le dépouillement du œil, parce qu'on va retourner en disant, voici, repentez-vous, donnez votre vie. Mais quand il parle de repentance, il parle de la version d'une nouvelle vie, ce qu'on appelle de la reconversion et la reconversion c'est quoi C'est le côté naturel d'une conversion de ce monde et il rentre dans la vraie conversion cette nouvelle naissance dans cette repentance et là il marchera et il marche avec toi Amen Je ne Aujourd'hui, je me pose la question personnellement sur ce plateau, en disant, et à dire, nation, peuple, ne transgressez pas la loi de Dieu, ne détournez pas sa parole, car cette écriture-là, elle a cette Bible, cette écriture-là, c'est l'explication d'une puissance de feu. En disant à travers l'écriture, « Je peux te parler, peuple, nation, père, mère, vous qui vous êtes des sacrificateurs, aujourd'hui dans votre maison, vous vous souciez, il te dit ne pas le lendemain, car ce lendemain prendra soin de lui-même. » Le lendemain prendra soin de lui-même. Ça veut dire, il te dit, ne regardez pas ces choses. Il dit à Moïse, l'éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi et détruira ces nations. Mm -hmm. Mais vous, il faut dire, que il moins c'est l'amour veut faire. Et il a dit, il ne faut pas besoin vous inquiéter, même si il ne Ça veut dire que ne pas pâti, c'est le corps qui pâtit, c'est l'esprit qui est toujours là. Parce qu'il a On est une nation dont l'esprit qui taille. Qui taille à travers vous pour faire Josué traverser là où il peut pas marcher, ce qu'on appelle une renaissance de multitude de bénédictions. Amen. Et c'est là, dans ce livre de Deutéronome 31, Moïse qu'a a dit ou que le peuple, et le dit, adressant encore ses paroles à tout Israël. Il y a un Moïse parmi vous dans cette nation, il y a un Moïse qui est là et qui vous dit. Voici, je suis âgé. Et là, quand il parle, je suis âgé, de 120 ans. N'oubliez pas dans le livre de Genèse, et il dit l'homme aura 120 ans pour vivre. Mais aujourd'hui Dieu fait des miracles. Il y en a 135, 125 ans. Mais 120 ans pour vivre. Mais il parle de la limitation d'une vie. Par une désobéissance dans le livre de Genèse, quand il parle d'Adam, parce que nous sommes des Adamistes. Nous sommes des pécheurs. Et regardez bien, tu ne passeras pas ce jour-là. Qui dit à Moïse, pas? c'est l'éternel, son Dieu, qui est notre Dieu. Amen. Pourquoi vous insistez Mon Père, Père, tu veux insister il te dit, c'est pas la peine. Pourquoi c'était que tu cette angoisse en toi Tes enfants vont vivre et ils vont passer ce jour-là. Le jour-là sera conduit par cette transmission de l'Esprit, sera conduit par ce que tu vas laisser à ton enfant et qui sera l'autorité de l'Esprit de Dieu. Du premier verset au verset 4, 3 comment l'éternel parle à Moïse mais comment aussi il te parle et il te dit l'éternel ton Dieu mais marchera c'est-à-dire lui-même devant toi aujourd'hui l'éternel veut marcher bas et, bon, et c'est lui-même qui marcher pour c'est lui-même qui, qui mener c'est lui qui va t'amener vers ce moment d'excellence et ce moment d'excellence regardez, écoutez c'est là la définition d'un enseignement de Dieu dans le livre de Deutéronome, il te parle dans le livre de Jérémie 17 parce qu'il veut parler à cette nation c'est une réponse parce qu'on n'a pas voulu écouter donc il a choisi Moïse mais il a choisi quelqu'un parmi vous il a choisi dans ta famille Moïse Alléluia Reste dans la prière, reste devant la face de Dieu. Amen. Josée marchera aussi devant toi comme l'Éternel l'a dit. Ton fils marchera devant toi, père, mère, comme le Dieu Tout-Puissant l'a dit. C'est ce moment d'évangélisation, ce moment aussi d'exhortation. Dieu marchera lui-même devant toi et détruira pour toi cette nation, cette nation qui ne fait pas écouter tes ennemis. Qui veut s'élever contre toi, mais toi seul avec tes trois ou quatre, cinq enfants. Tu es comme Gédéon. Gédéon. Continue. Ne te quitte pas et ne crie pas, car l'éternel te dit je marcherai devant toi je vais marcher devant toi car c'est moi l'éternel ton Dieu et c'est moi qui t'ai établi au nom tout puissant de Jésus vraiment recevez cela parce que par là Dieu te parle surtout de l'esprit et c'est pour cela il redescend sur le livre d'Ézéchiel Amen. à partir d'Ézéchiel vers wow, le 15 alléluia merci à vous et à la prochaine prochaine émission, je serai là, mais c'était juste pour exhorter un, un, un père et une mère ou une famille ou un fils. Alléluia, et je vous dis vraiment, restez dans la bénédiction et soyez bénis au nom de Jésus. Amen et amen. au revoir.